Bon, ben on va commencer. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Merci d'être venu sur ce en 12 consacré aux collections inclusives. Je vais vous demander de bien penser à couper vos micros et si vous le souhaitez de laisser vos caméras euh, allumées, c'est quand même plus euh, agréable pour les intervenantes d'avoir euh, vos visages en face plutôt qu'un écran noir, bien sûr il n'y a pas d'obligation mais euh, si, vous le, si vous le souhaitez, euh, laissez vos caméras allumées. Comme vous le savez sans doute, le 11-12 c'est un rendez-vous mensuel en ligne d'une heure que l'agence régionale du livre a lancé au mois de septembre. Donc la mission bibliothèque pour moi-même et ma collègue, ma collègue Emmanuelle Royon qui est, oui, qui vient de lever la main. Nous avons lancé ce rendez-vous là en septembre. C'est un rendez-vous qu'on a souhaité consacrer aux pratiques professionnel sur le mode de partage et de l'échange, plus que sur le mode de formel, de conférence ou, euh, ou de présentation de méthodologie, même si des fois il y a aussi un peu de la méthodologie qui est présentée, mais en tout cas on a vraiment souhaité que ce soit une heure de, de partage et d'échange de, de pratiques et de, ré, de réflexion. Donc, bienvenue sur ce, ce rendez-vous-là. Euh, concernant les règles d'échange justement euh, on n'est pas très nombreux aujourd'hui tant mieux, euh, ça va être une séance qui est un peu divisée en deux temps euh, donc les intervenantes vont se présenter et ensuite on aura une petite table ronde et ensuite bien sûr vos, vos questions mais euh, on va vous laisser la parole après la présentation de chaque euh, intervenante, comme ça si vous souhaitez poser une question directement euh, à, aux intervenantes euh, on pourra le faire à ce moment là et ensuite il y aura cette table ronde vous pourrez aussi poser des questions euh, plutôt à la fin vous pouvez les poser euh, soit dans le chat soit en levant la main c'est à dire qu'en bas de votre écran il y a différents euh, pictogrammes dont un pictogramme réaction quand vous cliquez dessus vous pouvez lever la main et ça signifie que vous voulez prendre la parole euh, à l'oral donc qu'on entend de votre voix et qu'on voit votre euh, visage euh, voilà, on fera on fera les questions plutôt après les interventions et la table ronde. Mais ma collègue euh, Emmanuelle, qui surveille euh, vos réactions, juste enfin, qui surveille, qui suit vos réactions et qui réagit à vos réactions, euh, se permettra peut-être de nous interrompre euh, si elle voit qu'il y a des questions euh, qui qui sont de compréhension. C'est des questions qui ne seraient pas forcément ouvertes, mais des questions euh, qui pourraient gêner euh, la, la suite de de, de, la, de la compréhension de la suite des échanges. Elle, elle se permet de nous interrompre pour éviter que qui que ce soit soit un peu dans le doute sur ce qu'on est en train de, de raconter. Euh, je voudrais, avant de commencer, je voudrais aussi vous rappeler que vous pouvez suggérer euh, les sujets qui seront abordés dans les prochains 11-12 via le dispositif en ligne, la parenthèse. Emmanuel va vous envoyer euh, le lien dans le chat. Prenez le temps de lire les suggestions qui ont déjà été faites sur ce dispositif par euh, les collègues. Euh, et éventuellement de liker les propositions qui vous intéressent, parce que plus un sujet est publicité, plus on a de chances de le, de le programmer. Pour les prochains rendez-vous 11-12, le 13 janvier, ce sera sur les plans d'urgence, le 17 février, ce sera sur les contrats territoire lecture, et le 24 mars, ce sera sur les pratiques et projets de participation des habitants. À partir d'avril, encore le programme n'est pas encore fixé, donc n'hésitez pas à réagir sur la, sur la parenthèse. Sur les suites de ces 11-12, vous pouvez les revisionner via la chaîne YouTube de l'agence. Et par ailleurs, à partir de, du mois de février, nous allons éditer une petite revue en ligne qui reviendra sur les quatre précédents 11-12 avec des liens vers des ressources complémentaires. Donc euh, n'hésitez pas à, à surveiller sur notre site internet ou sur les réseaux sociaux parce qu'on diffusera cette, cette ressource. Voilà. Alors, euh, pour commencer, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce sujet, l'inclusion, euh, les collections inclusives, pour être précise euh, Nous avons choisi, en fait, de rassembler euh, plusieurs thématiques qui étaient suggérées dans le dispositif de la parenthèse, euh, parce qu'elles se recoupaient sous ce terme d'inclusion. Ceci ne nous empêchera d'ailleurs pas d'approfondir l'une ou l'autre thématique dans d'autres 11-12, mais ça nous semblait important de revenir euh, plus généralement sur ce, sur ce terme l'inclusion comme une démarche qui vise à l'ensemble des publics, des personnels, des services, des bâtiments. Et en fait, de nombreuses thématiques peuvent se retrouver sous ce terme-là. Donc, Si historiquement, le terme inclusion se réfère plutôt à l'accessibilité, aujourd'hui, les professionnels ont des bibliothèques, et, et d'ailleurs, ont largement élargi le champ de l'inclusion. De nombreuses publications professionnelles y font référence. Et dans la parenthèse, on a eu pas mal de questions euh, sur euh, l'accessibilité, la lutte contre les stéréotypes de genre, le multilinguisme, pour ne parler que des sujets qui concernent nos intervenantes aujourd'hui, mais aussi sur ce, le sens de ce mot et de ce qu'il implique en termes, de, en termes professionnels, en fait, en termes de pratique, de discours et de positionnement aussi. Et donc, pour toutes ces raisons, on a choisi de, des intervenantes qui travaillent sur des sujets très différents et dans des contextes, on va dire, administratifs et organisationnels très différents également. Euh, je ne vais pas en dire beaucoup plus en termes d'introduction puisque l'idée c'est qu'on décline un peu euh, les, les, les sujets soulevés par ce, par ce terme et concrètement les pratiques euh, professionnelles euh, au cours de cette, de cette heure d'échange. Donc on va commencer avec euh, les présentations euh, des intervenantes qui auront quelques minutes euh, pour présenter, euh, se présenter et présenter leur, euh, leurs actions. N'hésitez pas à poser des questions donc euh, dans, le, dans le chat ou à lever la main. On va peut-être commencer par Virginie, qui travaille pour l'association Signe de Sens. Merci Laura, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Virginie Privadi, et je suis chef de, chef de projet lecture donc, à l'association Signe de Sens, qui, qui est basée à Ville. Euh, alors, si j'interviens aujourd'hui euh, sur la thématique de l'inclusion, c'est parce qu'en fait, nous avons développé un programme qui s'appelle le Programme édition jeunesse accessible et qui tourne justement autour de l'inclusion et notamment l'inclusion des, des publics euh, empêchés et euh, l'inclusion de ces personnes pour avoir accès à l'information, notamment aux différentes euh, collections. Donc, euh, pour vous présenter rapidement ce programme euh, qu'on appelle euh, le programme EJA, EJA qui sont les initiales de édition jeunesse euh, accessible. Pourquoi ce programme C'est parce qu'en fait, en 2017 et 2018, nous avons monté en fait une dizaine d'ateliers participatifs dans les Hauts-de-France. Dans ces ateliers étaient réunis autour de différentes tables, donc des professionnels du médico-social, des personnes en situation de handicap et des bibliothécaires. Le but, c'était de euh, réfléchir à la bibliothèque de demain en termes d'accessibilité, mais pas uniquement euh, sur l'accessibilité du bâtiment, mais sur l'accessibilité au sens large, dans le sens accès à l'information et euh, justement accueil des publics. Euh, Suite à ces ateliers, ben, qu'est-ce qu enfin, euh, en fait, qui en est sorti moins, Une des grandes idées qui en est sortie, c'est que les bibliothèques déploraient le fait de ne pas recevoir de public en situation de handicap. Et à côté de ça, elles disaient, mais euh, de toute manière, on ne sait pas trop comment les recevoir et on ne sait surtout pas quel type de livre leur proposer. Et de l'autre côté, il y avait euh, les personnes en situation de handicap qui elles-mêmes disaient, ben, nous, tout simplement, nous ne serons pas à la bibliothèque parce qu'on ne trouve pas de livres qui répondent à nos besoins spécifiques. Donc, euh, suite, à, suite à cela, nous avons donc sorti un cahier de tendance et nous, en tant euh, qu'association, on a décidé de s'emparer du sujet et on s'est dit que c'était dommage parce que euh, c'était en 2018, il y avait euh, une offre éditoriale qui répondaient aux besoins spécifiques des, euh, des personnes en situation de handicap, et il y avait un public et des bibliothécaires. Donc L'idée, c'était de, de faire en sorte que les, biblioth les bibliothèques deviennent le point de contact entre les publics en situation de handicap et euh, l'offre éditoriale qui euh, prend de plus en plus d'ampleur euh, au, euh, au fur et à mesure euh, des années. Donc, suite, suite à ce, ce constat, on a donc monté euh, notre programme et on, on, on a eu une grande ambition. L'idée, c'était de dire que dans euh, d'ici les cinq prochaines années, donc euh, d'ici 2025, hein, l'idée, c'était de permettre à chaque famille de faire de moins de 30 minutes de route pour que chaque famille puisse trouver des livres adaptés aux besoins spécifiques de ses enfants en bibliothèque ou en librairie. Donc, euh, c'était une grosse ambition, mais euh, du coup, on s'est donné les moyens euh, de, le, de le mettre en marche et comment tout ça en accompagnement en accompagnant pardon, euh, les bibliothèques pour qu'elles puissent mettre euh, en place des espaces euh, euh, avec des collections accessibles à tous les publics dans leur structure. Euh, ben pour ce faire on a commencé à travailler avec le département, euh, le département de l'Oise notamment avec la médiathèque départementale de l'Oise les bibliothèques de Compiègne, de Beauvais et de puise la motte et de Meru et on a mis en place un système d'accompagnement et on a commencé à bâtir nos outils à partir de ces expériences à partir de ce euh, prototypage d'accompagnement qui, ont été, euh, qui a été bien sûr euh, testé et validé sur le terrain euh, par les familles, les aidants et les professionnels. Donc, euh, suite à cela, euh, nous avons donc mis des ressources à disposition euh, du public, notamment des bibliothécaires, sur un, un site que nous avons mis en place, qui est e-j-a.fr, euh, e c'est un site qui euh, référence un, un certain nombre d'outils et de ressources pour accompagner euh, les médiathécaires. Il y a euh, notamment un onglet qui, qui référence en fait, toutes les collections accessibles des différents euh, éditeurs. Donc Effectivement, je n'ai pas précisé au départ, mais par euh, « édition accessible », on entend euh, les livres qui sont adaptés pour euh, les enfants 10, les enfants sourds, les enfants aveugles, ainsi que les enfants autistes ou avec un handicap intellectuel. Euh, donc euh, dans, ce, dans les différents types euh, d'adaptations que nous avons euh, référencées, il, euh, il y en a 16 en tout, dont les livres en braille, les livres en, en audio, les livres en pictogramme, au facile à lire et à comprendre, tout ce qui est habileté sociale, Bref, nous avons euh, il y a aujourd'hui une multitude de livres, une multitude, le mot est encore un peu fort, mais en tout cas il, il existe une, une grande variété de livres qui s'adressent au public, euh, notamment aux enfants qui sont en situation de handicap. À côté du site internet ojia.fr, euh, nous mettons à disposition des médiathèques ce qu'on appelle des kits OJIA. En fait, dont ces kits, ce sont... Euh, ces kits rassemblent en fait des éléments et un guide d'utilisation pour les médiathèques pour qu'elles puissent mettre en place en toute autonomie un espace dédié dans leur structure avec en fait nos préconisations en termes de mise en valeur de leur collections accessibles. Ensuite, nous, nous donnons bien sûr des formations à l'ensemble des médiathèques et nous avons surtout créé une communauté de bibliothèques engagées dans l'édition Jeunesse Accessible, où l'idée c'est justement euh, que les médiathécaires puissent échanger euh, leurs connaissances et leurs bonnes pratiques sur tout ce qui est EJA. Euh, enfin, nous accompagnons les. Euh, les bibliothèques sur leur territoire pour, ben voilà, si elles rencontrent une problématique particulière, en plus des éléments qui sont fournis sur notre site et dans notre kit, nous les accompagnons bien volontiers pour répondre au plus près en fonction de leurs besoins. Voilà, j'ai fait à petit peu près le, le tour en cinq minutes, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, mais n'hésitez pas, je suis à disposition si besoin. Je crois qu'il n'y a pas eu de questions tout de suite déjà euh, sur, le, sur le chat. Euh, moi, je voudrais quand même vous en poser une, même si je connais euh, un petit peu la réponse, mais pour que vous l'expliquiez le, euh, aux, aux personnes présentes. Euh, une des choses qui, qui m'a semblé euh, très intéressante sur la démarche de Signe de sens, c'est euh, idée de co-conception et de co-design, cette démarche, plus que cette idée d'ailleurs. Euh, donc si vous pouvez nous en dire un tout petit peu, je sais que sur le département de l'Oise, ça a été le point de départ justement de cette co-conception. Oui, alors tout à fait, effectivement. Alors euh, pour vous présenter aussi euh, rapidement du coup l'association de signes de sens, parce que euh, ce, ce dont vous parlez c'est l'essence même de, de signes de sens. En fait, euh, nous, euh, l'idée, c'est de développer des outils pédagogiques et des projets en partant des besoins des personnes en situation de, de handicap. Donc, il euh, y a cette notion de co-conception qui est très forte pour vraiment identifier tous les besoins de tous les publics, afin de répondre plus largement à l'ensemble des publics, et c'est ce que nous avons donc fait avec ce programme JIA, notamment en partant des ateliers participatifs où donc nous avons mis tout le monde autour d'une table en disant bah ben, voilà qu'est-ce qu'il faut et à quoi faut-il penser pour répondre à un besoin universel et, et ensuite effectivement nous avons travaillé avec euh, euh, les différentes médiathèques euh, dans l'Oise pour pouvoir euh, avancer ensemble parce que nous nous avions des idées sur ce que euh, ce qu'il ce qu'il fallait faire mais euh, l'idée essentielle c'était aussi surtout de travailler en collaboration vraiment avec les médiathèques parce que nous ne sommes pas euh, Médiathécaires, tout simplement. Et nous euh, avions besoin de travailler vraiment euh, ensemble et d'avancer ensemble dans cette aventure pour vraiment prendre en compte l'ensemble des contraintes euh, de chaque bibliothèque, euh, qu'elle qu soit petite, grande ou moyenne. Sachant que les bibliothèques euh, sur le département de l'Oise, avec lesquelles nous avons travaillé, nous avons donc travaillé avec euh, une médiathèque départementale donc, et son réseau. Des, des bibliothèques de taille moyenne et des toutes bibliothèques. Voilà, L'idée était vraiment de répondre euh, à travers notre offre d'accompagnement à l'ensemble des bibliothécaires et, et, euh, et à leurs besoins. Merci. Euh, on va développer euh, plein de choses que vous avez abordées euh, ensuite dans la petite table de ronde. Donc, on va peut-être passer à la, à la deuxième présentation. Euh, euh, Morgane va nous présenter euh, la Bibliothèque municipale internationale de Grenoble. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, je suis Morgane Rubot. Je travaille à la Bibliothèque municipale internationale de Grenoble, effectivement. Euh, alors, c'est une bibliothèque particulière puisqu'elle est spécialisée en langue étrangère. Euh, ça signifie que dans nos collections, nous avons sept langues différentes. Euh, pour vous les signaler une première fois, mais vous pourrez le redemander si, euh, si ça vous échappe. Euh... Ah. Euh... Souci technique. Je ne sais pas si vous nous entendez, Morgane, mais il y a votre micro et votre caméra qui ont été coupés. Euh, J'espère je sais... que vous ne rencontrez pas de difficultés. Elle va revenir, elle était en salle d'attente. Ok. Je suis de retour, si tout fonctionne bien ah oui, un double, mais pas de problème, on va y arriver. <rire> euh, Alors, hop, euh... Je reprends du coup et j'explique cette erreur technique par euh, la suite. Euh, donc nos langues, pour terminer, on a de l'anglais, de l'italien, de l'allemand, de l'espagnol, du portugais, de l'arabe et aussi du français, qui peut être une langue étrangère pour certaines personnes, comme ça peut être la langue maternelle euh, pour d'autres. La particularité euh, de cet établissement qui est assez atypique, c'est que nous partageons les locaux de la Cité scolaire internationale de Grenoble. Qui dit locaux dit connexion Internet, qui dit connexion Internet, euh, voilà, <rire> ça peut générer quelques problèmes. Euh, c'est un établissement qui regroupe euh, le collège et le lycée avec des sections internationales qui vont euh, donc du, de la classe de sixième jusqu'à la classe euh, de terminale. Et les langues de nos collections sont construites autour des langues de section de cette cité scolaire internationale. À l'origine, cette bibliothèque elle a été créée euh, en 2003, donc elle est bientôt majeure. Elle est le résultat d'un programme politique qui a vraiment été porté par la municipalité euh, de l'époque, L'idée, c'était de regrouper euh, les différentes sections internationales qui étaient déjà présentes, qui existaient déjà dans des collèges et des lycées de la ville de Grenoble, euh, de les regrouper au sein d'un même bâtiment et d'en faire profiter euh, le grand public, les non-étudiants, les non-élèves, euh, un peu plus que les élèves et le personnel de la cité scolaire. Donc l'idée, c'était de créer cette bibliothèque qui est aussi un CDI, donc c'est assez euh, rare pour ne pas dire unique en France, l'idée euh, étant qu'on euh, regroupe deux entités qui certes ont des fonctionnements différents mais qui ont aussi une mission commune qui est de donner accès euh, à tous à différentes cultures. Donc le CIDI et la bibliothèque partagent donc les locaux, partagent aussi euh, les collections et les acquisitions que nous faisons euh, chacun indépendamment, bibliothécaire d'un côté et professeur documentaliste de l'autre, euh, bénéficient à la fois aux élèves et euh, de la cité scolaire ainsi que le personnel enseignant évidemment, mais aussi aux lecteurs de la bibliothèque sur des temps d'ouverture, euh, et ça c'est important, qui sont euh, différents, qui ne sont pas simultanés. Il n'y a pas de mélange de public euh, au sein de, du CDI ni de la bibliothèque, c'est vraiment... Euh, l'espace change de, change de fonction suivant les horaires. Euh, pour dire deux mots de notre politique documentaire, en fait, elle est, euh, comme je l'ai expliqué, puisque les collections sont axées autour des langues de sélection, les langues d'acquisition sont contraintes. De fait, euh, on est obligé de restreindre nos collections qui sont euh, multi-supports. Donc on a des livres, évidemment, mais on a aussi des CD, des jeux de société, des DVD, des livres audio qui malheureusement ne peuvent pas euh, exister dans d'autres langues que euh, les sept langues de nos collections. Ça restreint forcément euh, nos acquisitions, même si euh, l'arrivée d'une option, par exemple, euh, en chinois à la Cité internationale, ce n'est pas une langue de section, c'est simplement une option, donc on n'a pas monté des collections autour, mais ça nous permet euh, de faire quelques acquisitions, notamment en méthode de langue, ou en DVD de fiction, ou en musique, dans des langues qui sont un peu différentes. Donc le chinois était un peu une porte d'entrée pour ouvrir euh, sporadiquement, ponctuellement, sur quelques supports. Euh, pour deux mots un peu techniques sur les acquisitions, on passe principalement par un, fournis un fournisseur qui a un très joli nom, qui s'appelle Abracadabra, euh, avec un K très important, qui, qui a la... Pour nous c'est une chance, il est tout près de Grenoble, il a une trentaine de kilomètres à Voiron. Euh, C'est un libraire spécialisé en langue étrangère et il nous permet de constituer nos collections euh, dans toutes les langues, euh, à l'exception de l'arabe, euh, pour, langue pour laquelle nous passons par euh, l'Institut du monde arabe euh, à Paris. Donc, en plus des collections qui sont multilingues, dans une certaine mesure, euh, nous proposons aussi évidemment tout un, un volet d'actions culturelles euh, qui sont lib libres d'entrée, ouvertes à tous, gratuites. Euh, ça peut être des animations. Euh, ponctuelles, comme des rencontres d'auteurs ou des projections de films ou des concerts, mais aussi euh, des animations plus régulières qui ont lieu tout au long de l'année, euh, une fois par mois en général. Il s'agit surtout de clubs de lecture ou de conversations euh, en langue étrangère, qui sont ouvertes à tous évidemment, quel que soit le niveau euh, des participants. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous nous tient à cœur. Ça s'adresse à des gens qui nourrissent un intérêt pour la langue, ça s'adresse également à des personnes euh, dont euh, l'italien, l'espagnol par exemple, est la langue maternelle, et qui souhaitent euh, à la fois pratiquer leur langue, en dehors de leur pays d'origine, mais aussi faire partager euh, leur langue maternelle euh, avec d'autres. Donc voilà, pour faire un petit résumé, bien sûr, il y aurait beaucoup à dire sur cette bibliothèque, mais pour vous faire un petit résumé euh, un peu concis, voilà. Laura, il y a déjà une question dans le chat. Euh, <rire> voilà, sur les difficultés des libraires à acquérir en fait, des ouvrages mm -hmm. en langue étrangère. Vous pouviez peut-être dire quelques mots sur uh, Abracadabra Oui, alors je peux vous mettre le mm, hop. Je vais m'en voilà. occuper du lien, vous inquiétez pas. Ouais. Ah ben bah voilà, ça y est, c'est fait. <rire> Il est tellement dans nos, nos favoris sur, euh, sur nos recherches à internet. C'est un libraire en fait, qui propose bien davantage de langues que les langues que nous possédons euh, à la bibliothèque. Donc, il propose même de l'arabe, donc on pourrait éventuellement aussi euh, passer par lui. Euh, il propose des euh, documents à la fois jeunesse, euh, plutôt axés adolescent, et également pour les adultes. Euh, beaucoup de fiction, mais il y a également des méthodes de langue. Et je sais que c'est assez compliqué... Euh, euh, pour eux aussi d'honorer euh, toutes leurs commandes, parce qu'ils sont effectivement très sollicités par toutes les bibliothèques qui euh, font des acquisitions justement en langue étrangère. Euh, ils ne sont pas une équipe très nombreuse et un peu débordés donc euh, c'est un peu compliqué parfois, mais ils possèdent une richesse dans leur catalogue qui est quand même assez, euh, assez extraordinaire. On passe également par eux, euh, je ne l'ai peut-être pas précisé, pour nos jeux de société. Donc en plus de nos livres de fiction en langue étrangère, de nos méthodes de langue, on passe aussi par eux pour les jeux de société euh, axés autour de l'apprentissage des langues étrangères. Donc ils ont vraiment un catalogue très fourni, y compris des langues un peu plus rares. Euh, je ne sais pas dans quel cadre euh, se font ces, les acquisitions euh, en langue étrangère pour la, la question qui a été posée. Mais il y a également, euh, je pense à la langue turque, je crois qu'il y a du serbe aussi parfois, du chinois, du russe, donc d'autres langues pour lesquels il y a quand même un catalogue assez fourni. J'espère que ça répond un petit peu à la demande. Merci. Du coup, il y a, a, a d'autres questions qui sont arrivées. Peut-être que vous avez d'autres euh, noms de librairies spécialisées en langue étrangère. Et ensuite, il y aura euh... une question sur les ressources numériques. Alors, il me semble que... Alors, je ne travaillais pas encore dans cette bibliothèque, mais il me semble que le fournisseur précédent était le comptoir international du livre me semble-t-il, mais qui n'existe plus, à ma connaissance. Euh, nous, c'est la seule que l'on connaît, et le marché public est renouvelé euh, régulièrement avec eux, et il euh, y a assez peu d'autres euh, propositions en termes de marché pour les livres en langue étrangère. Euh, je peux éventuellement, si je peux vous retransmettre les informations, euh, à la, après la séance, retrouver l'autre euh, proposition de marché public en langue étrangère, qui dit il oui. y a deux ans et dont le nom m'échappe. Comme je, comme je disais au début en introduction, euh, après les 11-12, <rire> il y a une diffusion de, de, la, de la visioconférence sur notre chaîne YouTube, mais surtout à partir de février, on va éditer une petite revue euh, en ligne qui reviendra sur les points essentiels des 11-12 avec des extraits vidéo, mais surtout dans laquelle on tient à mettre des ressources complémentaires. Donc euh, on, on, à ce moment-là, on, on, on rajoutera, mais bien sûr, le, si euh, je, je, je me suis noté que c'était une question qui être intéressante pour nous de, de, de répertorier au niveau de l'Agence régionale du livre les, les librairies en langue étrangère, donc on fera peut-être un article ou une ressource sur ce sujet-là. Parfait. Et Laura, du coup, il y avait une petite question sur euh, les ressources numériques à oui. la BMI, est-ce que vous avez également des euh, ressources numériques Oui, alors euh, c'est des ressources numériques qui ne sont pas euh, uniquement euh, propre à la BMI puisqu'on fait partie d'un réseau des bibliothèques municipales de Grenoble qui est plus large. Euh, il existe la bibliothèque numérique, qu'on appelle la Numodec, euh, qui est commune à Grenoble mais qui s'étend aussi et qui dessert euh, l'ensemble de la métropole grenobloise. Euh, la plateforme Bibook propose des livres en langue étrangère euh, en français mais on en a aussi en anglais. Euh, et on ouvre un petit peu plus. On a fait des récentes acquisitions en langue étrangère euh, sur de l'italien, un peu d'espagnol. On avait quelques difficultés avec l'allemand, mais on a réduit. On ne peut pas avoir des livres dans les, les six langues étrangères euh, papier. On ne pourra pas les retrouver en livre numérique, mais on commence un petit peu effectivement euh, à l'étoffer. Merci. Euh, moi, j'ai aussi d'autres questions, mais on y reviendra peut-être euh, dans la mini-table ronde. Euh, je vais passer la parole à, à Talia qui va nous présenter euh, son mémoire de, de fin d'étude. Oui. merci. Euh, alors, du coup, moi, c'est Talia de Rugéris. Euh, je suis fraîchement diplômée du master euh, politique de la documentation euh, et des bibliothèques de l'ENSIB, donc qui se situe à Villeurbanne. Et. Euh, et du coup, j'ai pu terminer euh, ces années d'études euh, par euh, des recherches euh, euh, autour de la lutte contre les stéréotypes de genre euh, dans le cadre de la bibliothèque pour enfants. Donc, mon mémoire, euh, il a, a d'abord été motivé parce que j'avais euh, euh, lu beaucoup de choses autour de la littérature jeunesse et, et euh, du mouvement de lutte contre les stéréotypes de genre qui prend de l'ampleur depuis... Euh, euh, voilà, la libération de la parole avec MeToo euh, notamment. Et il y a beaucoup de, de travaux de recherche qui ont été menés euh, à la fois autour de la littérature jeunesse et puis plus largement autour de l'enfance. Par exemple, avec euh, des sociologues comme Sylvie Octobre ou euh, Sylvie Cromer et, euh, et des chercheuses, enseignantes-chercheuses en littérature comme euh, Nelly Chabrolgan ou euh, Christiane Conan-Pintado. Donc tout ça, c'est une richesse de, de recherche qui m'ont tout d'abord intéressée et qui m'ont permis de, de constater ensuite qu'il y avait finalement assez peu de recherche du côté de, des bibliothèques pour enfants et des pratiques professionnelles, que ça soit autour des collections, mais évidemment tout ce qui environne, donc l'action culturelle, la valorisation, euh, voilà. Donc euh, c'est là que, que mon mémoire euh, commence et, euh, et où je me suis euh, interrogée sur en effet euh, quelles étaient les pratiques euh, des bibliothécaires euh, jeunesse. Euh, est-ce qu'elles euh, avaient une légitimité à s'emparer de cette lutte contre les stéréotypes de genre en tant que bibliothèque euh, publique euh, Et si elles avaient cette légitimité, euh, est-ce qu'elles en avaient euh, les moyens euh, et finalement, concrètement aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur le terrain euh, voilà, Faire une sorte d'état de, des lieux, des actions, des, des initiatives euh, des professionnels. Euh, donc voilà. Donc du coup, mes recherches, elles ont commencé d'abord d'un point de vue historique, euh, où je me suis vraiment interrogée sur la naissance de la Bibliothèque Jeunesse en France, sur ses motivations, et euh, du coup, trouver une légitimité de, euh, des réflexions contre les stéréotypes de genre euh, dans ce métier d'un point de vue euh, historique et euh, fondamental. Et le, ça, ça a été tout à fait le cas puisque la Bibliothèque pour enfants, elle, elle s'est tout de suite positionnée comme un lieu euh, d'accompagnement de la construction de soi et de la citoyenneté euh, des enfants euh, et donc euh, un lieu à la fois qui, qui permette un, une ouverture sur le monde euh, une ouverture des champs des possibles pour l'individu euh, et, euh, et puis une certaine euh, qui permet d'autonomiser ou de libérer l'individu voilà, de lui apporter des outils euh, euh, qui lui permettent de faire des choix et de, de se construire donc la première légitimité de la bibliothèque pour enfants elle est, elle est ici elle est euh, vraiment dans ses fondements euh, et donc ça concerne évidemment euh, la L'accompagnement de l'égalité euh, fille-garçon, mais évidemment l'égalité euh, de toutes les autres égalités, euh, que ce soit euh, entre euh, les, les classes, entre les, les conditions sociales, euh, les, les individus. Voilà. Euh, ensuite, mon, dans mon mémoire, je me suis quand même interrogée un peu sur euh, pourquoi c'était vraiment fondamental de lutter contre les stéréotypes de genre dès l'enfance et auprès des enfants. Et donc là, il y a énormément de, de choses qui, qui sont déjà publiées, qui ont, ont déjà fait l'objet de recherches parmi les sociologues, parmi les enseignants-chercheurs, etc. Et du coup, de, de trouver la légitimité de la bibliothèque, euh, aussi parce qu'elle est un acteur ou une actrice plutôt fondamentale euh, de, de, du quotidien de l'enfant. Euh, et donc de son, de son accompagnement, de son apprentissage et, et euh, en tant que lieu de vie euh, voilà, quotidienne, l'enfant fréquente la bibliothèque. La bibliothèque euh, a aussi une position un peu différente que euh, va, avoir les, va avoir l'école. Donc euh, voilà, en tant qu'acteur de la vie, actrice de la vie de, de l'enfant, elle, elle est légitime là aussi. Et puis elle est légitime aussi au niveau de... Euh, au niveau de, de la chaîne du livre puisque donc elle est une actrice importante de la chaîne du livre et donc euh, elle, elle fait partie à la fois de, de ces peut-être ces lieux qui impulsent ou qui soutiennent un certain type d'édition ou certains auteurs et puis euh, qui les valorise aux yeux du public qui va les amener au public donc euh, donc voilà surtout qu'il y a aujourd'hui quand même de la même manière que les recherches sur la littérature jeunesse, on a beaucoup d'acteurs de la chaîne du livre qui s'impliquent dans ces questions, que ce soit des auteurs, des autrices, des maisons d'édition et des librairies euh, qui vont s'emparer de ces questions, soit à, au même titre que d'autres euh, sujets, soit vraiment qui vont être militants, euh, militantes dans ces sujets-là. Et puis, finalement, euh, la légitimité de la bibliothèque, pour moi, c'était en effet, euh, est-ce que c'était une question dont s'emparaient les professionnels aujourd'hui, puisqu'il euh, y a beaucoup de choses aujourd'hui dans les bibliothèques qui relèvent quand même de, euh, de l'initiative des, des individus, euh, de, de leur motivation euh, voilà, personnelle, de leur interne, intérêt personnel. Et euh, à ce moment-là, j'ai pu mener une enquête... Euh, à l'aide de deux moyens d'enquête, un questionnaire en ligne, on va dire assez succinct, qui a pu relever le témoignage d'une centaine de bibliothécaires jeunesse, et des entretiens beaucoup plus détaillés avec dix bibliothécaires, donc jeunesse, mais qui avaient, pas, qui avaient des postes différents, soit qui étaient entièrement dans l'action culturelle, soit qui étaient des agents qui s'occupaient de l'accueil des publics, de l'acquisition des collections. Et toutes ces, toutes ces relevés de données, toutes ces discussions avec les bibliothécaires m'ont fait évidemment comprendre que la lutte contre les stéréotypes de genre, elle est actuellement déjà en place dans les bibliothèques jeunesse euh, et qu'elle elle relève voilà, de beaucoup d'initiatives individuelles ou collectives des équipes, euh, mais elle reste assez peu visible euh, puisque les initiatives euh, voilà, sont peu communiquées, peu partagées du fait que euh, que ça relève de choses plutôt euh, locales euh, ou individuelles donc euh, l'idée c'était aussi de récolter ces témoignages de récolter ces initiatives et puis de récolter des outils euh, pratiques pour euh, que, que ces personnes utilisent déjà et voilà pour les partager entre elles et pour faire une sorte de boîte à outils euh, qui puisse être euh, ensuite euh, utile à, à d'autres professionnels euh, donc voilà, Donc du coup mon L'idée aussi de mon mémoire, c'était évidemment de m'intéresser euh, à la gestion des collections, donc euh, les réflexions euh, des bibliothécaires dans l'acquisition, comment on intègre euh, voilà, cette, euh, cette idée de, de favoriser l'égalité filles-garçons, d'ouvrir euh, le champ des possibles, de présenter, de, de, voilà, de présenter énormément de représentations différentes concernant le genre. Euh, mais c'était aussi aller plus loin, c'est-à-dire... Euh, euh, comment les, les bibliothécaires elles, euh, vont mettre en place de la valorisation de leurs collections comment elles vont euh, créer une action culturelle qui prend en compte ces questions, soit de manière directe, soit de manière indirecte. Et puis à tous les à voilà la communication euh, au sein des bibliothèques, est-ce on est aussi dans une réflexion de, de l'égalité des genres euh, si par exemple on présente euh, un atelier numérique pour enfants et qu'on ne va pas forcément mettre un petit garçon devant un ordinateur de fond bleu. Et puis, voilà, la communication et la discussion entre les équipes internes. Je m'interrogeais aussi au niveau des documents officiels des bibliothèques. Est-ce qu'on voilà, a des documents de type charte documentaire, politique documentaire qui vont formaliser ces questions ou plutôt pas et puis, euh, et puis aussi comprendre le rapport aux tutelles euh, euh, de, ces, de ces réflexions. Est-ce que les bibliothécaires, elles sont soutenues par leur tutelle, par leur direction, euh, ou est-ce qu'elles rencontrent au contraire euh, des oppositions ou des encouragements voilà, C'était vraiment la question euh, euh, que je me posais aussi euh, par ce mémoire. Et évidemment, toutes les situations sont différentes parce que tous les cas. On a, de, on a des situations de bibliothèques extrêmement différentes, des tutelles aux avis très différents. Euh, et euh, malgré tout, euh, malgré les contraintes, euh, comme les encouragements, mais bon, malgré les contraintes, on a quand même euh, une, une volonté des bibliothécaires de, de réfléchir à ces questions. Et donc, ça, c'est assez encourageant. Euh, voilà. Et, euh, et du coup, euh, avec... Euh, donc, euh, euh, l'ensemble de ces cas et l'ensemble de ces exemples, euh, tout, tout, toutes, ces, toutes ces notions et tous ces domaines de recherche, j'ai pu euh, en effet me persuader moi-même en tout cas que la bibliothèque jeunesse, elle avait vraiment une place dans cette lutte contre les stéréotypes de genre et euh, elle, au même titre que elle, elle doit lutter pour l'égalité euh, des chances de, de, des individus euh, sur, tous autres, euh, sur tous les autres points. Et donc, euh, et donc euh, voilà cette notion d'inclusivité dont on parle aujourd'hui. Merci Talia. Peut-être euh, je crois qu'il n'y a pas une question en particulier. Euh, peut-être rajouter aussi que sur la fin de ton mémoire, il euh, y a une, une, une boîte à outils euh, où tu répertories euh, les actions que tu as pu euh, rencontrer via tes recherches. Et euh, peut-être aussi si tu veux nous dire deux mots, mais on, on, on en reviendra peut-être euh, plus tard dans la, dans la, dans la mini-table ronde, euh, sur euh, ce que tu.. Enfin, le poste que tu occupes actuellement et les ateliers que tu mènes. Ah oui, <rire> j'en ai pas trop parlé. Alors du coup, euh, actuellement, je suis bibliothécaire jeunesse à la médiathèque du Riz à Villeurbanne, euh, qui, a, qui a été un stage de fin d'études également, et euh, ensuite j'ai pu rester dans l'équipe. Et... Euh, j'ai pu euh, monter un, un accueil de classe égalité filles garçons euh, pour euh, la rentrée 2021-2022 et donc les proposer euh, aux, aux enseignantes et aux enseignants euh, d'écoles maternelles et primaires avec euh, voilà, mon équipe euh, jeunesse. <rire> euh, on a pu mener aujourd'hui euh, trois ateliers, euh, trois accueils de classe et il y en a euh, beaucoup d'autres qui sont prévus parce que à notre grand plaisir, les enseignantes et les enseignants ont été très réceptifs à cette thématique, ils sont beaucoup positionnés dessus, et notamment parce que l'éducation nationale mène aujourd'hui aussi euh, voilà, une, une réflexion autour de ces stéréotypes de genre, c'est presque intégré dans les programmes scolaires, donc euh, les enseignantes et les enseignants sont très alertes et très demandeurs euh, d'outils de, et, de, euh, et de ressources de notre part. Je me permets de compléter parce qu'il y a eu une question euh, sur euh, est-ce que la boîte à outils a été euh, promue par le groupe Legotech Eh ben oui, euh, du coup, instant autopromotion aussi puisque je suis dans le, dans le groupe Legotech et Atalia a rédigé un article sur, euh, sur le blog de Legotech et où, où il y a un lien vers euh, son mémoire et qui est accessible en ligne. J'ai mis le lien aussi et donc vous pouvez trouver cette boîte à outils euh, facilement. Alors on va on revient on va revenir sur les, les, les actions que tu mènes aujourd'hui Talia, dans cette petite table ronde. Euh... On va revenir un petit peu au tout début de, de nos interrogations et de comment on a conçu ce 11-12 en rassemblant plusieurs sujets au, au, au prisme de ce terme inclusion. Et donc Je voulais revenir au tout début sur cette définition. Est-ce qu'on peut parler d'une évolution de l'acceptation de ce que retrouve, recouvre le terme inclusion on, je disais en introduction qu'au départ, on l'associait beaucoup à, à l'accessibilité et qu'aujourd'hui, de nombreux champs professionnels ont investi cette notion. Euh, peut-être que ça vaut le coup de, de revenir sur ce que signifie cette notion, ce mot. Et euh, Je vais peut-être demander ça d'abord à Virginie, puisque l'association Signe de Sens travaille effectivement sur ce terme depuis de nombreuses années et a elle-même beaucoup fait évoluer euh, ses actions et cette conception. Oui, effectivement, c'est euh, ce que je disais tout à l'heure, euh, pour euh, le terme d'inclusion, souvent euh, on, on associe inclusion à handicap hein, et handicap on l'associe à accessibilité euh, du bâti, mais ce n'est pas seulement ça, l'inclusion, c'est l'inclusion vraiment de tous les publics et c'est aussi euh, l'inclusion euh, par le biais de, de l'accès à l'information pour tous. Euh, en termes d'acceptation, euh, ben, oui je, je crois qu'en tout cas qu'on est euh, en bonne voie en tout cas, parce que justement en termes d'accès à l'information, alors si on parle de collections accessibles, alors euh, euh, personnellement moi je, je travaille dans ce domaine depuis une dizaine d'années, et euh, on, on a pu constater en fait que l'offre le, éditoriale était de plus en plus riche, euh, à destination en tout cas des enfants en situation de handicap alors je parle des enfants parce que souvent on revient vers moi en disant oui et qu'est-ce qu'il existe pour les adultes ou les adolescents Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a encore euh, peu de choses mais euh, voilà, ça arrive petit à petit, les éditeurs, je sais qu'ils travaillent sur cette démarche d'adapter de, de, en fait les livres pour les, pour, pour les adultes et pour les adolescents, même s'il en existe déjà, déjà certains. Et après, en termes d'acceptation, je voulais aussi revenir sur, sur le fait que même, Déjà, les bibliothèques, sans même parler de, de, de collections, bah, les, les bibliothèques, déjà, elles, elles commencent aussi à, à retravailler l'accueil des publics en situation de, de handicap, hein, et sont euh, je, vous, je vous donne des exemples, certaines bibliothèques, je pense par exemple euh, au réseau des balises du côté euh, de Dunkerque, ils ont par exemple adapté euh, leur petit livret d'accueil en euh, ce qu'on appelle français facile, alors c'est pas du facile à lire et à comprendre, euh, ils ont, parce que pour le coup le FALC euh, euh, s'adresse vraiment aux personnes avec, euh, avec euh, un handicap intellectuel, mais euh, du coup, ils ont rédigé ces petits livrets en français facile pour que vraiment cette information soit comprise euh, par tous, Voilà, euh, que ce soit euh, au niveau euh, de la forme euh, ou au niveau du fond. Donc euh, voilà, pour revenir à la question initiale, euh, euh, oui, en tout cas, on va, on, va dans son, on, on va dans le bon sens en tout cas. Euh, peut-être aussi demander un complément sur cette conception à Morgane et plus précisément, euh, est-ce que c'est une conception qui a guidé euh, le projet de bibliothèque enfin, Est-ce que c'est un terme, une notion euh, inclusion qui a guidé euh, le projet, euh, le projet euh, com comme vous l'avez dit politique en fait euh, de la bibliothèque municipale internationale de Grenoble euh, Je vais peut-être un petit peu préciser cette question là. Est-ce que dans, dans dans, le, dans la définition euh, inclusion, euh, c'est-à-dire euh, partir de besoins spécifiques pour répondre euh, à, à, à pour proposer une offre à, à, ouverte à toutes. Est-ce que c'est à toutes et à tous, pardon? Est-ce que c'est euh, quelque chose qui a guidé euh, le, le projet de la Bibliothèque municipale internationale de Grenoble? Alors je pense oui, même si même si le terme inclusion était peut-être pas celui qui a été employé euh, il y a, a 17-18 ans. Euh, mais en tout cas, cette idée d'ouverture, je pense que c'est celle qui a été le plus euh, mise en avant, d'ouverture, et de rendre accessible euh, au maximum de, de gens possible, puisque chez nous, euh, l'idée d'inclusion, elle existe dans euh, l'accueil de tous les publics, euh, quelle que soit leur langue maternelle, qu'il s'agisse de publics francophones ou allophone. Euh, l'idée, c'est que chacun a sa place dans cet espace qui, euh, qui doit et qui sait se rendre euh, accessible à tous. Euh, l'idée chez nous, c'est vraiment <rire> d'être ouvert euh, à toutes les nationalités et de trouver, euh, si possible, des langues en commun, des langues passerelles, même si pour ça, il faut peut-être passer par une ou deux langues entre la langue de la personne A et la langue de la personne B. Euh, et puis, il y avait aussi l'idée de, si on sert des particularités de certains publics, on peut effectivement s'adresser à tous. Euh, c'est le cas chez nous, par exemple, du fonds, euh, on a un large fonds, consacré au français langue étrangère, donc à l'apprentissage du français euh, par les personnes dont ce n'est pas la langue maternelle, qui à la base est destinée à ces personnes-là qui souhaitent apprendre le français, euh, mais qui peut aussi être proposée, pourquoi pas, aux personnes qui euh, euh, éprouvent des difficultés de lecture ou qui débutent, qui sont encore assez jeunes, ou qui éprouvent des difficultés de lecture, ça peut être euh, euh, des troubles 10 par exemple, comme, comme Virginie en a parlé aussi tout à l'heure. C'est des textes courts qui sont simples et qui du coup sont adaptés à un public qui ne maîtrise pas forcément encore très bien l'écrit ou la langue française. Ça peut, ça peut vraiment dépendre. Mais voilà, ce n'était pas la destination principale de ces collections-là, mais elles sont, euh, elles s'adressent à tous, avec parfois des besoins que, qui n'avaient pas été soupçonnés au moment de, de la création ou de la mise en place de ces collections-là. Merci donc effectivement à travers vos, vos exemples on, on voit que ce qu'on appelle accessibilité universelle c'est un peu une démarche de partir de besoins spécifiques pour répondre à des à, à des attentes de tous les publics on va continuer à développer un petit peu cette idée de, de conception universelle de l'inclusion euh, si on part de cette euh, idée là comment est-ce qu'on mm, vous observez vous euh, le besoin des personnes comment est-ce qu'on va à la rencontre des, des attentes ou alors plus généralement euh, comment on, on, vous priorisez euh, vos choix en termes de collection et d'action culturelle euh, je sais que vous avez euh, toutes les trois eu des démarches et des expériences différentes donc je vais peut-être à nouveau recommencer, euh, enfin, de, à cibler cette question euh, pour Virginie de Signe de Sens, comment on part à la rencontre des... à l'observation et à la rencontre des attentes des, des, des publics Alors, euh, nous, en tout cas, dans notre démarche chez Signe de Sens, par rapport euh, à tous les projets qu'on euh, qu qu mène, on. on... Notre démarche, euh, on fait on, ce qu'on appelle un peu des ateliers de co-design. Alors justement, on en parlait tout à l'heure, l'idée c'est, euh, ça rejoint un peu ce qu'on a fait dans le cadre des ateliers participatifs, c'est-à-dire que l'idée c'est vraiment de, de mettre euh, tous les acteurs concernés euh, autour d'une table et, et de mettre, euh, vraiment d'écrire, euh, euh, toutes les spécificités de, de chacun et de savoir exactement comment on veut aller d'un point A à un, à un point B on te donne en tenant compte vraiment des, des, besoins, euh, des besoins de tous. Euh, en tout cas, dans notre démarche, euh, nous, c'est ça, l'idée, encore une fois, c'est d'arriver en fait à, euh, à des outils ou à des projets qui sont en tout cas euh, accessibles à tous, les, à, tous les, à tous les publics et non pas... Euh, euh, l'idée, c'est de ne pas rester juste sur un euh, versant du projet. Euh, par exemple, si je, re, je repars des ateliers participatifs, l'idée, c'était pas de dire « ben oui, euh, euh, on met juste les bibliothèques autour d'une table et on réfléchit à la médiathèque de demain ». C'était « oui, mais on met aussi les personnes en situation de handicap parce que ben, euh, pour vraiment faire ressortir… Euh, » euh, aujourd'hui ce qui est bien et euh, quels sont les points à améliorer c'est comme ça du reste qu'on a pu sortir euh, le programme jia euh, et, et en fait dès le départ il faut vraiment inclure les besoins de tous ces publics alors bien sûr moi je suis dans, dans, dans le handicap mais après quand, quand j'entends parler euh, mes collègues c'est valable pour euh, n'importe quelle thématique euh, euh, après, euh, concernant les, les médiathèques, euh, c'est pareil, l'idée c'est vraiment de, de recenser tous les besoins de leur public et de, de n'écarter aucun... Euh, euh aucun besoin. Euh, souvent, j'ai des personnes qui, qui reviennent vers moi en disant ben, « euh, Oui, aujourd'hui, on propose euh, des livres, euh, des collections de livres aux, aux enfants 10. » Alors ben, et Parce que justement, il y a un besoin qui, qui a été exprimé en général euh, par le biais du public. Alors, euh, ben, c'est génial. Hein. Mais euh, idéalement, euh, voilà, euh, il faudrait aussi proposer des, des livres aux autres enfants qui, qui ont d'autres types de handicaps, parce que ces enfants ne vont pas forcément venir vers vous pour vous dire bah, « moi je souffre de ça, j'ai besoin de tel ou tel livre ». Et c'est pour ça qu'en général on prône la diversité d'adaptation euh, dans l'édition Jeunesse Accessible pour tous les types de handicaps et non pas juste pour un handicap donné, euh, voilà, parce que, après, encore une fois, quand on parle de handicap, euh, pour, pour les personnes concernées, ce n'est jamais évident. Euh, de venir à la médiathèque et de se positionner en tant que euh, personne en situation de handicap en disant ben voilà, euh, mon fils ou ma fille euh, euh, est autiste, avez-vous des livres, voilà, souvent les, les, les parents préfèrent euh, se débrouiller seuls plutôt que qu parler parce que ben voilà, il y a quand même un tabou autour euh, autour du handicap. Donc voilà, il y a les besoins euh, qui sont exprimés, mais il y a aussi les besoins qui ne sont pas euh, exprimés directement. Il y a une question, euh, si vous pouvez y répondre rapidement, parce qu'on a ouais. le temps est passé très très vite. Euh, comment vous avez identifié euh, les publics qui ont participé à ces ateliers justement euh, participatifs, euh, les publics en situation de handicap Comment vous les avez euh, plus que identifiés J'imagine euh, c'est comment euh, vous êtes entrés en contact avec eux ben Alors en fait, en fait euh, on a fait ces ateliers participatifs sur les Hauts-de-France parce que nous, Signe de Sens existe euh, donc depuis 2003. Euh, pareil, bientôt la majorité. Et, euh, et en fait, nous avons euh, tout un réseau en fait, de, de médiathèques avec qui nous travaillons euh, dans les Hauts-de-France euh, et de structures médico-sociales avec qui nous travaillons en fait, régulièrement. Ouais, donc oui, donc la coopération effectivement avec euh, les structures du champ social euh, sur ce domaine-là, elle est, elle est importante. Oui. Et euh, je sais que c'est un point fort de, de signe de sens. Euh, il y a les ateliers participatifs, C'est pas toujours possible parce que justement, on n'a pas forcément ciblé les partenariats, on n'a pas toujours eu euh, l'occasion de, de, de mettre en place ces démarches qui sont... Euh, Vraiment toujours de, de très bons euh, euh, retours, mais qui ne sont pas toujours faciles à mettre en place. Euh, et il y a parfois aussi en fait une commande politique autour d'un projet, euh, Morgane le disait, autour de la, la Bibliothèque municipale internationale de, de Grenoble. De votre côté, comment vous avez priorisé le choix des langues Parce que vous l'avez dit, hein, on ne peut pas aborder toutes les langues. Euh, comment vous avez choisi alors c'est vrai que malheureusement, prétendre à l'exhaustivité, c'est impossible. Euh, mais du coup, voilà comme, comme je l'ai dit, le choix des langues ne nous appartient malheureusement pas dans les collections. C'est vraiment les langues de section de la cité scolaire qui, euh, qui dictent, entre guillemets, ou en tout cas qui nous imposent euh, les langues de nos collections. Euh, ceci dit, à l'intérieur des acquisitions, le choix, euh, le choix reste le nôtre. Mais euh, on ne peut pas ajouter des langues, malheureusement, euh, en dehors de celles qui existent déjà. Et ça génère un peu de frustration de la part des publics euh, concernant leurs besoins, par exemple. Très simplement, les demandes, elles sont concrètes, elles sont précises et elles sont directes. Euh, c'est le public qui nous fait des requêtes, soit sur le temps d'ouverture publique, soit par mail, soit par téléphone. Mais c'est un contact vraiment direct. Ils demandent des documents euh, en des langues que nous ne possédons pas, ou des animations euh, en langue étrangère dans des langues que nous ne, qui ne s'articulent pas dans nos collections. Donc, c'est toujours un peu frustrant de demander euh, de la fiction en chinois ou en russe et de ne pas pouvoir euh, apporter de, <rire> de réponse à ça. Euh, malheureusement, voilà, c'est la cohabitation avec le CDI qui nous impose ceci. Et euh, on serait aussi limité, il y a une autre limitation, c'est qu'on serait limité par euh, la compétence en fait, de l'équipe et des agents. Je ne maîtrise malheureusement ni chinois ni russe. Je serais bien en peine de faire des acquisitions dans ces langues-là. Donc, voilà, on peut malheureusement pas créer des collections dans toutes les langues il y a certains besoins auxquels euh, en l'état de la bibliothèque pour l'instant on, on peut malheureusement pas répondre pour ceux où on peut c'est dans les langues que nous possédons et à ces moments-là c'est beaucoup plus facile euh, d'échanger avec les lecteurs sur ce qu'ils recherchent davantage ou qu'ils ne trouvent pas dans la bibliothèque qui, qui, certains types de documents qui seraient manquants par exemple à ce moment-là c'est facile et c'est rapide de recueillir euh, leur avis leurs besoins la... Le, le... L'émergence de, de, de, de, L'évolution des questions de société, finalement, elle, elle est très présente en bibliothèque, Talia, tu, tu le dis aussi, que c'est une demande des publics en fait qui aide aussi les, les professionnels à, être, à faire évoluer leur collection. Euh, il y a eu des questions sur le, le, le développement de... Est-ce qu'il y a d'autres fonds en langue étrangère sur le réseau de Grenoble Donc si j'ai bien compris, non, ce n'est pas le cas, puisque en fait tout a été rassemblé sur la voilà. BMI. Voilà. Euh, voilà je vais je, je suis désolée on est en train de, de de dépasser tout le temps et puis il y a une question euh, je pense que Talia tu pourrais aussi revenir euh, mais bon j'invite les participants à lire ton mémoire euh, pour revenir euh, sur euh, comment les sur sur les différents terrains que tu as observé euh, comment les les, les publics sont, enfin les, les professionnels sont allés à la rencontre des besoins et des attentes mais je voudrais te poser une autre question euh, pour suivre le le déroulé euh, qui est assez euh, qui est beaucoup abordé dans ton mémoire et qui est euh, qui est, qui est passionnante. Euh, Est-ce que développer euh, une collection inclusive, ça nécessite d'avoir une posture professionnelle spécifique euh, Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir des outils, une méthodologie euh, Est-ce qu'il faut né nécessairement passer par des programmes et des actions euh, d'envergure Je sais qu'il y a toute une déclinaison de, de réponses, mais c'est une partie passionnante de ton mémoire, donc je te laisse répondre. Euh, alors... Euh... Ça, je pense que, en effet, les bibliothécaires qui réfléchissent à, à comment euh, lutter ou promouvoir l'égalité euh, euh, filles-garçons dans, dans leur pratique professionnelle, elles ont une démarche euh, de fond qui est de voilà, repenser euh, euh, les actions qu'elles mènent, repenser la manière de s'adresser au public, euh, le choix des, des collections, euh, le désherbage des collections aussi, l'actualisation des fonds. Ça, c'est euh, en effet une réflexion qu'il qu faut qu'on met en place ou des automatismes, on va dire, à prendre, et qui sont déjà dans les pratiques de la plupart des, des professionnels jeunesse, notamment au moment des acquisitions. Euh, après, euh, y a, y a les structures n'ont pas tout, toutes les mêmes moyens. Il euh, y a des structures qui ont la possibilité de mener des actions culturelles de grande envergure et assez affirmées. Euh, parce que euh, voilà, elles ont une équipe euh, globalement engagée, parce que les tutelles euh, sont d'accord voire euh, encourageantes euh, dans ce sens. Il euh, y a aussi d'autres structures où euh, les initiatives euh, des bibliothécaires sont assez isolées. On va avoir une bibliothécaire qui euh, qui est euh, intéressée par ces questions au sein de, de son équipe et qui va pas avoir vraiment voilà une énergie euh, une énergie d'équipe qui l'entoure euh, ou ou des bibliothèques qui se retrouvent confrontées à, à des tutelles contraignantes, voire euh, des, des tutelles qui censurent euh, certaines choses. Euh, mais euh, donc, euh, à ce moment-là, voilà, les actions notamment euh, de programmation culturelle, elles peuvent être plus compliquées ou plus épuisantes euh, à mener. Et euh, évidemment, on a aussi beaucoup d'autres choses à faire euh, à la bibliothèque. Euh, mais euh, je pense que la première, euh, voilà, la première action à mener, c'est celle sur euh, l'acquisition la, des collections, la valorisation euh, des collections, comment on les apporte au public, et puis peut-être la communication aussi euh, à nos publics. Ça, c'est des actions, on va dire, euh, qui, qui infusent dans l'ensemble de nos pratiques professionnelles et qui sont peut-être, euh, euh, voilà, plus euh, moins marquantes, on va dire. Euh, euh, par rapport au, au contexte euh, autour donc euh, la posture elle, elle est à adopter au niveau de, de nos pratiques c'est voilà repenser toutes nos pratiques après ça ne passe pas forcément par euh, des grandes actions euh, culturelles ou des grandes actions par exemple de euh, j'avais une bibliothèque euh, assez impliquée euh, avec une équipe euh, très très euh, euh, dans ces questions là qui pensait euh, intégrer ces questions de d'inclusivité voilà, dans, dans leurs acquisitions. Euh, elles voulaient le formaliser dans leur politique documentaire, dans leur charte euh, documentaire, donc en faire vraiment un document euh, euh, écrit, euh, formel. Ça, c'est quelque chose, évidemment, que toutes les structures ne, ne peuvent pas, qui serait une grosse action d'envergure, mais, euh, mais qui n'est pas possible partout. Et évidemment, euh, les professionnels font avec les moyens euh, qu'ils et, et elles ont, euh, et avec euh, aussi euh, voilà, le temps, l'énergie. Euh, euh, qu'elles peuvent impliquer. Euh, voilà. Pardon. Merci. Euh, dans nos échanges, on avait euh, autour de, dans nos échanges préparatifs au 11-12, on, on avait effectivement euh, plutôt convenu qu'il euh, y a une posture individuelle euh, quand on cherche à, à enclencher une démarche inclusive, à, quand on a des réflexions euh, professionnelles euh, sur comment être euh, au euh, plus proche des besoins des publics, il y a une, une, une posture professionnelle avant tout euh, individuelle à, à envisager. Mais euh, effectivement, on a bien sûr pas, euh, on s'est bien sûr très rapidement dit que le soutien politique il était euh, absolument euh, nécessaire et important euh, euh, sur la BMI de, de Grenoble. Euh, ben, on on l'a vu, c'est un projet politique qui a permis l'émergence de cette euh, bibliothèque euh, hors norme au sens euh, peu habituel. Euh, signe de sens, euh, vous nous rappeliez aussi l'importance du soutien des tutelles justement pour euh, engager une action euh, de formation, un, un, un, quelque chose qui devienne collectif et qui ne repose plus seulement sur, euh, sur, sur les, les volontés individuelles. Donc on sent bien le processus de, de pouvoir en... en Enclencher des démarches individu à titre individuel sur des pratiques professionnelles individuelles, que ce soit en termes d'acquisition, de, de, de valorisation et d'action culturelle, après la nécessité euh, au fur et à mesure d'incarner ça euh, à des, des, des strates plutôt euh, ben, euh, d'établissement, voire politique. Et euh, notre dernière question, on va devoir y répondre très vite, mais elle me semble assez passionnante et euh, aussi euh, elle, est elle revient souvent dans les échanges professionnels euh, comment les bibliothécaires peuvent convaincre euh, leur tutelle euh, il y a ce dans, dans, dans le mémoire de Talia il, il y a un passage enfin il y a un, un, un, tout un, tout un, une réflexion sur cette position euh, euh, ben presque militante est-ce que euh, c'est une c'est un grand mot voilà est- ce que cette profession euh, en termes d'inclusion elle euh, elle peut entrer dans une démarche militante pour justement euh, convaincre les tutelles et n'être plus dans une démarche au bout d'un moment militante, mais d'être dans un projet euh, à la fois de service et politique. Comment on passe d'une échelle individuelle à euh, un projet de service, une politique, euh, une politique publique C'est une très vaste question. Il n'y aura évidemment pas de réponse en deux minutes. Mais euh, voilà, est-ce que c'est un gros mot de parler de militantisme dans la profession je vais te demander d'abord à toi, Atalia, et puis on, si on a le temps, je donnerai la parole aux autres. Je suis désolée, tout est allé beaucoup plus... plus... Enfin, on a, n'avait on a, on pas assez de temps, mais c'est pas grave. Oui, <rire> alors, euh, en effet, le mot « militant », il n'est pas... Enfin, euh, euh, avec les bibliothécaires avec ah. qui j'ai pu euh, discuter, c'est évidemment pas du tout un mot euh, euh, qui fait euh, l'unanimité. Euh, on a euh, des bibliothécaires qui, euh, voilà, qui se disent militantes, qui, qui même, je pense à une certaine structure, qui, euh, qui s'affirme bibliothèque militante euh, au niveau de l'inclusion voilà, de de, ou de l'égalité euh, hommes-femmes. Euh, et puis j'ai d'autres bibliothécaires qui sont plus prudentes euh, avec euh, l'affirmation euh, d'un certain militantisme parce qu'elles pensent que ça peut desservir euh, euh, ça peut desservir le message voilà, euh, euh, qui est adressé au public et puis euh, la relation avec euh, les tutelles. Euh, cependant, il y avait un, un chose, une chose assez intéressante euh, qui est apparue euh, dans mon mémoire, c'est qu'on on a euh, cette notion de devoir de réserve ou de neutralité euh, dans nos bibliothèques euh, qui est interrogée, euh, mais en fait, euh, ce que certaines bibliothécaires euh, m'expliquaient, c'est que euh, en faisant des choix, notamment d'acquisition, ou de programmation euh, culturelle, on n'est jamais euh, vraiment neutre parce qu'on est obligé de choisir entre tel ou tel document, euh, telle ou telle action, voilà. Et euh, notamment euh, dans les acquisitions, euh, en ne pouvant pas être neutre, ou en tout cas euh, pour, pour ce qui est de mon sujet, c'est-à-dire euh, offrir euh, une, un panel de représentation le plus large possible au public, euh, on est obligé euh, de lutter contre euh, les inégalités hommes-femmes, contre les stéréotypes de genre, euh, parce que on va devoir euh, favoriser cette diversité de représentation et que on ne peut pas, euh, on ne peut pas de toute façon être neutre par rapport à ces à ces questions qui sont de toute façon portées par la société et portées même par le gouvernement euh, assez activement euh, ces derniers temps. Du coup, euh, du coup voilà. Donc les, les bibliothécaires ne ne se prennent pas militantes ou n'ont pas peut-être pas un positionnement militant à, à, à montrer à leur public ou à leur tutelle, mais il n'empêche que euh, euh, la lutte, leur place dans la lutte contre les stéréotypes de genre, euh, elle, est, euh, elle est importante et elle est à mon sens euh, presque nécessaire. Euh, mais voilà, on n'est pas dans un, disons, disons que pour euh, offrir un une certaine légitimité à, à des tutelles, euh, voilà, on va avoir des municipalités qui vont être assez réticentes euh, à l'affirmation de certains mots comme euh, féminisme ou euh, euh, voilà, des mots de lutte par exemple. Euh, mais, euh, mais les bibliothécaires elles, elles peuvent aussi euh, voilà, agir de manière euh, euh, plus... Euh, moins affirmées mais, euh, mais les actions restent présentes et puis euh, en effet elles peuvent aussi euh, euh, évoquer euh, toutes ces actions qui sont menées par les ministères de la culture, de l'égalité euh, des droits de femmes et des hommes et le ministère de l'éducation nationale euh, pour appuyer euh, leur démarche. Merci Talia. Je, je suis désolée, il est déjà euh, midi 3, on s'adresse à des bibliothécaires qui ont souvent des nécessités de service public et euh, c'est souvent on ouvre, euh, enfin souvent, non, ça dépend vraiment des, des établissements, mais euh, euh, je sais qu'il peut y avoir des ouvertures à midi, donc euh, j'aurais aimé qu'on puisse discuter euh, plus longtemps sur ces sujets-là, parce que je pense que que ce soit la BMI ou Signe de Sens, vous avez aussi des des, des, des propositions, euh, des, des réponses à cette question euh, de comment faire le lien entre une professionnelle individuelles et politiques publiques, mais on va devoir s'arrêter là. C'était très intéressant. Peut-être si vous avez juste envie de compléter en un mot. Euh, sinon euh, ben voilà comme on l'a dit avec Emmanuel en introduction on, on, on, il y a les cahiers de, il est possible de revoir cette cette visioconférence en ligne sur notre chaîne youtube d'ici quelques jours il y aura les cahiers du 11 12 qui apporteront des ressources complémentaires et puis euh, ben n'hésitez pas euh, intervenantes et euh, participantes il y avait beaucoup de femmes, je crois, euh, à, à passer par l'Agence régionale du livre si vous avez euh, d'autres euh, questions à poser aux intervenantes ou si vous voulez être euh, mis en contact. Il y a pas mal de questions, euh, Morgan, sur les, les fonds en langue étrangère qui, qui, auxquels on n'a pas répondu, mais euh, n'hésitez pas à nous reposer ces questions-là euh, via nos contacts de l'Agence régionale du livre, euh, l'adresse d'Emmanuel ou, ou, ou la mienne qui sont euh, sur le site Internet et on fera le lien avec les, les intervenantes. Voilà, je crois que je ne vais pas vous retenir. Euh, on a rappelé les prochaines dates euh, des, euh, des 11-12, donc euh, en janvier, euh, Emmanuel est en train de mettre euh, le lien, vous pouvez déjà vous inscrire. 13 janvier, ce sera sur les plans d'urgence, sujet hautement technique, euh, moins réflexif, mais hautement technique et nécessaire. Euh, 17 février sur les contrats territoire lecture et 24 mars sur les pratiques et projets avec la participation des habitants. Euh, voilà, il ne me reste plus qu'à remercier tout le monde et euh, à vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année Merci beaucoup Merci beaucoup à tout le monde, bonne journée Merci pour tout, bonne fête